A vous oublier, Jiménez Choyta, Norah Jiménez, Bissemillah, Rahman, Norah Bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et j'espère que vous vous portez bien également aussi. Euh, aujourd'hui, on a notre rubrique qui est là. On appelle ça le face à face. Donc, euh, aujourd'hui, on a le roi et on a le barbu qui vont vraiment intervenir sur un thème, donc euh, à savoir la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, euh, sans plus tarder, on va d'abord salmodier le courant. On va d'abord faire la récitation du courant et on va vous reprendre tout à l'heure. Arrumbu billahi millai, millai, millai, millai, millai, millai, millai, millai, millai, wa millai, millai, millai, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ pas لِجَهَنَّمَ c'est une fagie, nous l'ignorons, nous ne nous retrouvons pas. Quoi la louise de la route, quoi la corée, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا ont مَعَ اللَّهِ par وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ les gens يَدْعُوهُ كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ par la personne, et Poul inni la amlic le com ضرا ولا rشدا. Poul inni len yudirni mina lah aadun wa min multahada. Il la wa rissa وَمَن a اللَّهَ وَرَسُولَهُ les gens ne sont pas en train de se faire enlever. les Allahumma rabbi al la pulhal. On remercie notre frère Solih donc pour cette très belle lecture du Coran. Donc, bienvenue aux différents Bienvenue aux, aux différents auditeurs. Donc, pour cette rubrique du face à face qui va se passer entre le barbie et le roi. Donc, le thème, c'est la crucifixion de Jésus. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, le roi, j'espère que vous allez bien. Vous avez cinq minutes pour nous faire l'introduction. Oh, ok, shalom, shalom. Comment est le son? Le son passe bien? Le son, il est très bien. Ok, ok, je salue tout le monde euh, qui nous suit au travers le monde, dans le nom de notre Seigneur sur Jésus-Christ. Euh, nous sommes là pour parler sur la parole de Dieu et je salue aussi euh, mon frère Koul euh, cool, les et Je ne connaissais pas que son nom c'était coulibali Un bon nom. <rire> je me souviens, ma première fois de faire un débat avec un musulman sur YouTube, c'était avec euh, ces messieurs ici, Koul cool, les barbus C'était ma toute première fois euh, je pense en 2020, ça fait trois ans, ça fait trois ans, mais j'ai un regret, mon regret est qu'il est toujours musulman, je ne sais pas, peut-être je ne lui avais pas assez donné des leçons, alors je dois compléter la leçon là où j'avais laissé. En 2020, ça fait trois ans, puisque si on avait fait peut-être trois ou quatre émissions, il allait quitter l'islam, mais malheureusement, on n'avait fait qu'une seule émission, ça fait trois ans, en 2020. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a permis que nous puissions nous voir avec lui. Et maintenant, on va passer maintenant à la présentation. Ça, c'est un exposé que nous sommes en train de faire, de parler sur la parole de Dieu, puisque Dieu a mandaté des gens qui doivent parler pour lui. Ce n'est pas tout le monde qui parle sur la parole de Dieu, mais il y a des gens qui sont mandatés et ne sont pas nombreux ici en Afrique ou dans le monde. Alors, pour cela, je vais faire la présentation, parler sur la parole de Dieu présenter, dispenser droitement la parole de la vérité. Et pour cela, j'ai ma présentation chez Kadam, si tu peux me donner mon écran, là où j'ai parlé, exposer mes écritures comme je le fait. Attendez, je vais vous lancer pour que vous puissiez connecter mon écran là où je présente les versets bibliques. Pour la gloire de Dieu, on va parler avec le rouleau. Mmh. Puisque tout, c'est le rouleau du livre. Alléluia. On va commencer avec ce livre, le livre du docteur Luc, Luc qui était aussi disciple de Jésus, qui était parmi les disciples de Jésus. Luc, le médecin, le livre de Luc au chapitre 24. On va, puisque nous parlons de la crucifixion de Jésus, un sujet tellement, donc, très intéressant. Euh, on va commencer, nous sommes dans Luc au chapitre 24, et il dit ceci, au verset 44, c'est Jésus qui parle. Il dit, puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi. Là, c est, c est, on parle du Tanakh ici, la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus dit que ça, ça parlait de sa mort, de sa résurrection. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Puisqu'il y avait des choses que les disciples ne comprenaient pas. Ils devraient ouvrir leur esprit. Les disciples ne comprenaient pas Jésus. Donc, complètement. Mais là, ils il devraient leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et Jésus parle, il dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts. » Le troisième jour. Ça, c'est Jésus qui parle. Alléluia. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Tout commence par Jérusalem. On commence par les Juifs et on va à toutes les nations. Alléluia. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et ils étaient des témoins. Nous parlons des témoins. Pourquoi est-ce qu'on parle de témoins? Puisqu'il est écrit, ici dans le livre de 2 Corinthiens. De Corinthiens au chapitre 13, là c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, mon bien-aimé Paul. Au chapitre 13, lorsque je serai au ciel, les gens que je vais chercher à voir, les premiers, après Jésus, ça sera des gens comme l'apôtre Paul. J'aimerais voir l'apôtre Paul. Alléluia. Chapitre 13, il dit ceci, « Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Donc, ce sont les témoins, comme Jésus dit ici, vous êtes témoin de ces choses? Le pardon, il dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La parole devait partir de Jérusalem et aller au monde entier, comme Jésus l'a aussi dit. Son évangile était destiné pour le monde entier. Matthieu, au chapitre 24, on va au verset 14. Jésus dit ceci Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, l'évangile est destiné au monde entier, comme l'Écriture témoigne aussi. Dans un Jean, là nous sommes dans le premier épître de Jean, un Jean au chapitre 2, on va à son verset 2, il dit ceci, « Il est lui-même une victime expiatoire. » On parle de Jésus-Christ, c'est le juste, « Il est lui-même une victime expiatoire. Hein? » pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le roi, il Je... est là, vous avez fait il est ça. Oui. Okay, ok, ok, ça va. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, on oui. vous a parfaitement écouté. Et là, maintenant, on va se pencher du niveau de Coule le Barbu qui va se présenter. Et effectivement, il a cinq minutes pour nous introduire sur le thème « La crucifixion de Jésus ». Donc, Coule le Barbu, a vous l'antenne. Assalamu alaikum Rabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi Shali Sadi wa Yassouli Amri. Walaudatam datamil lisani Yafko Kohli Hamdoulilahi Rabbi Alamim. Je suis votre frère Kohli Babu. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les pages Sheikh Adam officiel comme on en direct et également les fils de l'islam officiel, et également le barbu officiel et également photos de l'islam officiel sont les pages sur lesquelles vous pouvez désormais retrouver votre frère Koule le barbu pour les champs de la spiritualité. Alhamdoulilah je suis content de voir mon frère le roi après trois ans. C'est un honneur pour moi si je suis la première personne avec qui il a fait un débat pour la première fois sur youtube. C'est un honneur pour moi. Nous disons alhamdoulilah. Euh, il dit que je suis toujours musulman. Oui je suis toujours musulman parce que les l'a a été euh, L'islam est la religion de la vérité, la lumière, qui est venue, n'est-ce pas, pour tirer les humains des ténèbres, pour tirer la lumière parfaite. Alors aujourd'hui, il y a un thème qui nous rassemble, celui de savoir le salut par la mort de Jésus-Christ, en d'autres termes. Est-ce que l'humanité obtiendra-t-elle son salut, n'est-ce pas, par la soi-disant mort de Jésus-Christ Et mon frère Leroy a cité des versets, notamment Luc chapitre 24, verset 44, et 2 Corinthiens et autres, pour dire que les gens ont été témoins de ces choses. Mais moi, ce qui me tourne en même temps, c'est que la Bible dit que lorsque le tonnerre a grondé dans la Bible, il n'y avait aucun témoin pour assister, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Parce que tous les disciples avaient tous fui. Or, ceux qui rapportent ce qu'il est en train de dire sont les disciples de Jésus. Comment se fait-il qu'il peut venir raconter des choses dont ils n'ont pas vu, alors qu'ils ont tous fui Donc, ça veut déjà dire, ce qu'il est en train de s'appuyer pour justifier ça, est déjà un mensonge. Parce que s'ils si n'ont pas assisté, comment il peut venir affirmer des choses auxquelles ils n'ont pas assisté Deuxième point, Luc 24, verset 44. Ce qui est écrit dans la loi, enfin, si le pasteur peut nous donner l'équivalent de cette prophétie dans l'Ancien Testament qu'il dit, parce qu'il dit c'est la loi, dans la loi de Moïse, où il dit euh, que la mission de Jésus serait de venir mourir, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité. Mais moi déjà je vais poser seulement deux questions, et si le, le, le, le, le roi arrive à répondre à ces deux questions, alors il pourra prouver clairement que Jésus-Christ est bon pour le salut de l'humanité. Mais s'il n'arrive pas à répondre à ces deux questions, alors il s'en va et c'est clair que le but de l'ambition de Jésus-Christ n'était pas de venir mourir pour l'humanité et qui par conséquent, la soi mort de Jésus-Christ aurait servi non seulement à rien, mais en plus, Jésus n'était pas venu pour cela. Et rappelez-vous tout à l'heure, comme je l'ai dit, qu'il a cité beaucoup de versets pour vouloir prouver que Jésus-Christ est mort. Alors que dans Hébreu 5, 7, on dit Jésus est allé prier. Ça dit d'abord dans, dans Matthieu 26, 39, il est allé prier. Dans Hébreu 5, 7, il a été exaucé. Il est allé prier de ne pas mourir, il est exaucé. Comment c'est fait-il que quelqu'un qui va prier pour ne pas mourir, il est exaucé et puis il meurt C'est chez les chrétiens, sûr, on voit ça. Ça dit quelqu'un demande quelque chose. Au lieu que la chose arrive, il est condamné d'abord et puis on dit ça arrive. S'il si a prié à ne pas mourir, comment c'est fait-il qu'il soit mort alors que la Bible dit qu'il a été exaucé Beaucoup de contradictions déjà dans les propos de mon frère le roi. Déjà, déjà une contradiction. Comment c'est il que Jésus-Christ qui, qui va prier de n'est pas mourir La Bible dit qu'il a été exaucé, en même temps, il est mort. S'il est mort, a-t-il été exaucé S'il n'est pas mort, a-t-il été exaucé 1 Corinthiens 15-14, c'est ça le problème avec les chrétiens. Donc, je reviens pour dire que je vais poser deux questions ici à mon frère. S'il arrive à répondre à ces deux questions, c'est simple. Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ est venu ôter les péchés du monde que nous avons soi-disant hérité d'Adam, parce que c'est la doctrine du christianisme. Mais quelle était la sentence qui accompagnait cela? C'est que la femme devait enfanter avec douleur et l'homme devait se nourrir à la sueur de son front. Mais depuis que Jésus-Christ est soi-disant mort, est-ce que les femmes chrétiennes ont arrêté d'enfanter avec douleur? Voilà ma première question. Jésus est venu mourir pour éviter le péché, parce que vous dites qu'on a hérité le péché. Est-ce que depuis que Jésus-Christ est soi-disant mort, les femmes chrétiennes ont-elles arrêté d'enfanter avec douleur Les hommes chrétiens ont-ils. Est-ce qu'ils ne travaillent pas à la sueur de leur front Voici mes deux questions. Déjà, et la, deux, la, la, pardon, la deuxième question, c'est la parabole des vignerons homicides dans euh, Matthieu 21, à partir du verset 33. Selon cette parabole, est-ce que Jésus a été envoyé pour aller se faire tuer Si le pasteur arrive, à répondre à ces deux questions, on sera le même sujet S'il n'arrive pas à répondre à ces deux questions, ça sera tous les exercices sur lesquels on va continuer, InshaAllah. Je ne sais pas s'il si me reste encore des minutes de sujet, c'est fini. C'est fini Ah ok, InshaAllah. Ok, merci beaucoup le barbu pour son intervention. Voilà, il a posé deux questions au pasteur à travers lesquelles il doit répondre. Est-ce que Jésus a été exaucé Si oui, est-il mort et la seconde question, la parabole des vignerons. Donc, euh, monsieur le roi, je pense que vous avez bel et bien écouté pour cool le barbu. Donc, euh, on va vous laisser 10 minutes pour le développement et ça se passe sur la crucifixion. Donc, le roi, on est à vous. C'est parti. Le micro, le micro. Le roi, le micro. Alléluia. Remettez mon écran, écran, écran. On va faire un toilettage rapide. Un rapide toilettage. Alléluia. Oui, c'est pour cela que Allah vous a dit. Si vous ne comprenez pas ces choses, allez chez les chrétiens, ils vont vous enseigner. Hein? Ça, ça c'est Allah à qui vous a donné un conseil, si vous ne comprenez pas ces choses, eh, mon, mon écran, je ne vois pas mon écran. Hein? Alléluia. On, on va partir là. Allah vous a dit dans surat, dans surat 10, au verset 94, il dit ceci. Et il dit Et si tu es en doute de ce qu'on a fait de descendre vers toi, interroge ceux qui lisent le livre. Revêtement avant toi. Il faut nous interroger. Il dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de témoin lorsque Jésus était mort, tous avaient fouillé. Mais tu as mal lu. il faut nous interroger, nous. Hein? il faut nous... Là, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, on va à son verset 56. Hein? Il ne faut pas lire les Écritures. Écoutez. Il faut venir chez nous. Au verset 56, on dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes, des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. On nous dit, les disciples ont fui. Tous, tous les disciples ont fui. Hein? Puisque quelqu'un peut fuir, Jésus, on l'avait arrêté. C'était un jeudi. Le jeudi on l'a arrêté. Mais il y avait un vendredi. Il y avait un samedi, il y avait un dimanche. Mais l'écriture continue. L'écriture ne s'est pas arrêtée là. Continue avec la, la Bible. On dit ceux qui avaient saisi Jésus les chez le souverain Caïphe. Et on les suivait partout sur la route. Et où les scribes et les anciens étaient assemblés, Pierre, l'apôtre Pierre les suivit. Tu vois C'est écrit là. Pierre l'avait suivi. Pierre les suivit jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Et il est entré il s avec les souverains. Donc Pierre était là. Les gens peuvent fouiller, comme les gens fouillent, puis les gens reviennent, les gens fouillent. Et lorsque Jésus mourait, il y avait des témoins. Pierre était là, la Bible dit Pierre était là. Au verset 56, les gens ont fouillé. Au verset 58, puisque je peux fouiller aujourd'hui, la nuit, mais le matin je reviens. Mais lorsque Jésus a été amené chez le souverain sacrificateur, Pierre était là, il était témoin. Ça c'est un témoin. Et puis, lui-même a confirmé ça. On va, on va partir dans le livre de Pierre. Hein? On va écouter l'apôtre Pierre, qui était témoin. L'apôtre Pierre, 1 Pierre, au chapitre 5. Si vous ne comprenez pas ces choses, venez chez nous. 1 Pierre, au chapitre 5, au verset 1, on dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux témoins qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins. Témoin des souffrances du, du Christ et participant à la gloire. Donc, Pierre, Pierre était témoin. Il a vu ça. Témoin. Un autre témoin. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ces choses, ne vous précipitez pas. Venez chez nous. On va vous donner cours. On va vous donner cours. Là, dans les jours de Jean. Hein? Si... Il ne faut pas vous précipiter. Vous êtes tellement précipité. Il faut venir chez nous. On dit ceci, là nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 19, au verset 26. Alléluia On peut commencer au verset 25. 5, on dit « Près de la croix, là où Jésus mourait, il y avait des témoins, C'était sa mère, la maman de Jésus était là, la soeur de sa mère, Marie, femme de Cléopâtre, elle était là. Il y avait aussi Marie de Magdala, Jésus voyant sa mère, auprès d'elle se trouvait le disciple que Jésus aimait dit à sa maman, femme, voilà ton fils. Donc les disciples que Jésus aimait étaient là. C'était Jean. Il, il, il dit ceci. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple le prient chez lui. Voyez-vous Donc, le, il y avait des témoins. Tous avaient fui. Mais lorsqu'il était à la croix, puisqu'on avait, on avait attrapé Jésus, c'était dans le jardin de Gethsemane. C'était à Gethsemane. Et puis ils sont partis, ils sont partis chez Caïf, ils sont partis chez celui-là, ils sont, même Pilate était venu, on a même amené Jésus chez Hérode. Mais partout là, il y avait des gens qui suivaient, mais près de la croix, ça c'est la parole, près de la croix, il y avait des témoins. Alléluia. Et puis, tu as, tu, tu, tu, tu, tu as donné dans au dans chapitre 5. Hein? Question, vous devez lire. Il faut apprendre à lire. au chapitre 5, au verset. Au verset 7. Il faut qu'on puisse vous enseigner cette histoire ici. Tu dis que, oh Jésus, hein, au, au chapitre 5, tu as lu le verset 7. On dit, celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des grandes et, et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, on dit, on nous dit ici, Jésus, il priait Dieu, il présentait et, avec des grands cris et des larmes. Jésus priait beaucoup de fois dans la Bible et Dieu l'écoutait et a été exaucé. La Bible dit « et a été exaucé » à cause de sa piété. Dieu l'écoutait toutes les fois que Jésus priait. Dieu l'écoutait et l'Écriture ne s'est pas arrêtée là. Le musulman s'arrête ici et a été exaucé à cause de sa mort. Non, non, l'Écriture continue. Au verset où il dit « dit, il a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a souffert. Il, dans sa souffrance, là, comme il priait, Dieu, le, Dieu est en train de l'exaucer et il apprenait aussi la souffrance. Puisque tout ce que Jésus passait, c'était un exemple pour que nous puissions suivre. Lui qui était Dieu lui-même, il a pris un corps, il est devenu un homme semblable à nous. Il a fait ça. Il a souffert les choses qu'il a souffertes. Il a souffert quoi? Et L'écriture continue. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Maintenant, on dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a souffert quoi? Le même livre des Hébreux. Le, le même livre des Hébreux, chapitre 2. Je suis aussi un Hébreu. Alléluia. Nous, les Hébreux. Alléluia. Au verset 9. Hébreux, chapitre 2. Au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous les voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a souffert. De Jésus a souffert quoi La mort Comme dans Hébreu, au chapitre 5, on nous dit très bien que les choses qu'il a souffert, Hébreu, au chapitre 5, versets 7 et 8, et a été exaucé à cause de sa piété, il a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il faut lire l'Écriture. Alléluia. Nous continuons. Hein? Si vous ne connaissez pas ces choses, et puis tu, et puis tu commences à dire, oh, oh, nous disons que Jésus est venu nous sauver du péché d'Adam. De, de tu es parti trop vite en besoin Moi, je n'ai pas parlé d'Adam. C'est toi qui as parlé de Adam. Alors, si tu parles de Adam, c'est à toi maintenant de justifier. Hein? C'est à toi qui parle d'Adam. De, de moi, je n'ai pas parlé d'Adam. Tu commences à poser des questions. Tu sais. Non, non, non, non, non, non. Et, et puis, tu, tu parles, oh, par exemple, des vignerons. Est-ce que le fils était venu se faire. Euh, euh, euh, il était venu. Pour, euh, ok, ok, ok. Il était venu pour se, se faire tuer, ainsi de suite. Jésus était mort comme un martyr. Il n'y a aucun martyr qui vient. Il dit aux gens, oh, je suis là pour que vous puissiez me tuer. Les martyrs ne viennent pas, ils ne viennent pas pour, pour faire ça. Hein? Personne ne viendra pour dire que, oh, je suis là, tu es moi. Les martyrs ne font pas ça. Un martyr, lorsqu'il vient, un messager, lorsqu'il vient, il vient c'est pour prêcher la parole. Il est venu, il a annoncé, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de euh, beaucoup de martyrs qui sont venus, et ils ont prêché la parole. Et, et là nous sommes, nous, nous sommes là-bas, euh, dans, on, on, oh ok, on, nous sommes dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu au chapitre 21. On nous dit ceci, au verset 42. Il y a un, donc un beau verset. Au verset 42, parlant de cette, de, au verset 42, parlant de ce témoignage-là, il dit, il s'est saisi au verset 39 de lui et jeter hors de la vigne et le tué. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons dont les messagers de Dieu peuvent venir prêcher. Des fois, d'autres sont tués, d'autres sont acceptés. Et Jésus parle maintenant au verset, au verset 42, il dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur que cela est venu. » C'est un prodige à nos yeux. Voyez-vous, donc Jésus a dit, il a dit ceci, ce, ça, la première pierre qu'on a rejetée, c'était Jésus-Christ lui-même. Ah. Mais, Lorsqu'il est venu, il est là. Ok. Il est là. ça fait les dix minutes. Et on remercie le roi pour cette très belle intervention. Et on demande à tous les chrétiens également qui veulent intervenir, il n'y a pas de souci. Vous proposez, on va essayer de vous prendre et vous allez passer en direct, Inch'Allah. Donc, pour le barbu, vous avez dix minutes de développement également. À vous la parole. Alhamdulillah, comme je le disais tantôt, vous, vous, ceux qui suivent avec nous, vous constatez beaucoup de contradictions dans ce que le roi est en train de dire. Et je ne vais pas m'attarder sur ces contradictions, je vais juste vous montrer comment le roi montre ses insuffisances, non seulement sur le plan intellectuel, mais également ses insuffisances en matière également coranique et biblique. Déjà, voyez-vous ce qu'il dit Il dit non, on dit, on dit vous, ils, ils ont tous fui. Mais comment c'est fait de dire que si tous les disciples ont fui, Pierre est encore venu compter l'histoire <rire> Tous les disciples ont fui. Et vous partez faire sortir des versets qui n'ont rien à voir. Lorsque la, la scène de la crucifixion est en train de se passer, vous dites non, oui, Pierre a observé. Mais vous me parlez de la mère de Jésus. Mais ce n'est pas la mère de Jésus qui a compté la mort, la soi-disant mort. Bien qu'elle était présente, Marie n'était pas le disciple de Jésus. Ne venez pas me dire, sa soeur était là, son frère était là, son disciple qu'il aimait. Le verset dit qu'ils ont tous fui. Ou bien le verset ment. Tous là, il y a une exception. Quand vous allez reprendre la parole, expliquez-nous. Vous avez lu dans Matthieu, au verset 56. Les disciples ont tous fui là. Je veux savoir, tous fui là, ça veut dire quoi C'est pourquoi je dis vous, il y a beaucoup de contradictions dans vos propos. Ça fait un. Deux. Vous dites oui, Pierre est témoin. Et que comme, comme Pierre est témoin, c'est Pierre qui est en train de parler. Mais, mais le verset de Pierre que vous avez donné rentre directement en contradiction avec le verset de Hébreu qui dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Et lorsque vous prenez Hébreu 2.9 qui dit qu'il est mort, Hébreu 2.9 rentre encore en contradiction avec Hébreu 5.7. On prend quoi? On prend quoi? On prend Hébreu 5.7 ou bien on prend Hébreu 2.9? À ce moment, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que Jésus-Christ a été exaucé? Ça veut dire qu'il est mort. S'il si est mort, comment se fait-il qu'un homme qui est exaucé meurt? Alors que le pasteur sait très bien que lorsqu'on fait une demande, quand la demande est exaucée, c'est qu'on réalise ce qu'on attend de demander. Jésus-Christ a demandé à rester en vie, pas à mourir. Comment c'est pas quelqu'un qui demande à rester en vie, il meurt et puis il est exaucé. Ça, je pense que cette question vient fermer toute votre dimension que vous avez pris les versets elle même pour vouloir faire un coup magistral. Ça, c'est déjà fermé. Vous avez parlé encore de, il a parlé encore de quoi là-bas euh, Oui. Hébreu 5, verset 8 il a souffert. Mais souffrir ne veut pas dire mourir. Le roi, souffrir ne veut pas dire mourir. C'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il meurt. Chaque jour, les gens souffrent. Ils disent, mais est-ce qu'il meurt? Il ne meurt pas. Ça n'a rien à voir. Sur 10, verset 94, qu'on doit aller vous demander. Quand on doit, on doit venir vous demander. Donc je vous demande. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 24 jusqu'à suite, Jésus-Christ dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Qu'est-ce qui est le pain? Qu'est-ce qui est les petits chiens et qui sont les enfants? Je vous demande. Comment on demande de vous demander? Donc ça, c'est déjà fini. Mais, M. Laurent n'a répondu, répondu à aucune de mes questions. Il dit que c'est moi qui ai parlé du péché d'Adam et Ève. Mais c'est les chrétiens qui disent que nous avons hérité le péché d'Adam et Ève. Mais dites-moi seulement que ce que j'ai dit est faux. vous le babu, ce que vous êtes en train de dire est faux. Les chrétiens ne croient pas que les humains ont hérité du péché d'Adam et Ève et que par conséquent, Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Dites-moi seulement que c'est faux. Parce que la doctrine fondamentale du christianisme, c'est que Jésus-Christ vient pour mourir pour le péché des hommes, parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont hérité le péché. C'est pourquoi lui vient mourir. Pardon, ils ont, ils ont eu le péché. Et que comme nous sommes descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité ce péché selon les chrétiens. C'est pourquoi Jésus vient mourir pour ôter le péché. Voici la doctrine. Maintenant, dites-moi que c'est ce que j'ai dit est faux. Et qu'aucun chrétien ne croit à ça. Sinon, si ça ne tient pas, je repose encore ma question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je repose encore la question. Vous dites que Jésus-Christ serait venu mourir pour le péché que nous avons hérité d'Adam. C'est simple. Est-ce que depuis que Jésus est mort pour les femmes chrétiennes, elles ont arrêté d'enfanter avec douleur Répondez à la question, c'est simple. C'est simple. Est-ce qu'elles ont arrêté d'enfanter avec douleur Est-ce que les hommes chrétiens ont, ont arrêté de souffrir Est-ce qu'ils ont arrêté d'avoir leur paix à la sueur de leur front Parce qu'il faut qu'on réponde aux questions. Répondez aux questions, est-ce que c'est le cas Comment se fait-il que la sentence demeure même si on a payé le prix, pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'enfanter avec douleur alors qu'elles croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés Pourquoi les hommes chrétiens continuent de travailler à la sueur de leur front alors qu'ils croient également que Jésus-Christ est soit disant mort pour leurs péchés Expliquez-nous ça, Monsieur le roi, ce n'est pas compliqué. Vous voulez dire que Dieu est devenu comme un Américain qui continue de maintenir l'embargo même si la dette a été payée Désolé. Je continue. Je vous ai donné la parabole des vignes au musée. Malheureusement, vous n'avez pas répondu à la question. Vous dites oui, finalement, il a été tué. Mais Dieu n'a pas envoyé, dans la parabole, est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour aller se faire tuer? Non! Il n'a pas envoyé parler se faire tuer. La mort est un accident qui a été réservé aux prophètes qui sont venus. Mais la mort n'était pas dans le plein divin. Ça ne faisait pas partie que Dieu envoie les prophètes venus se faire tuer. D'ailleurs, vous oubliez qu'on est dans une parabole. Dans la parabole, le fils a été tué. Mais quand Jésus, au moment où Jésus est dans la parabole, est-ce qu'il est mort? Non! C'est pourquoi? Dans Matthieu verset 39, Jésus est allé prier qu'il ne veut pas mourir. Et quand il prie qu'il ne veut pas mourir, Jean chapitre 11 à partir du verset 38, tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Jésus demande la vie. Est-ce que Dieu va le laisser mourir Jean chapitre 9, verset 31. Si Jésus n'est pas exaucé, c'est que c'est un pécheur. Jean 9, verset 31. Si Jésus n'est pas exaucé, qu'il est mort, selon la Bible, Jésus est un pécheur. Je répète encore, Jean 9, 31, notez ça. Si Jésus est mort selon la Bible, c'est que c'est un pécheur. Galates 3, verset 13. Si Jésus est mort, c'est qu'il est maudit. Ce n'est pas moi je le dis. Galates 3, verset 13. Je continue. Maintenant, j'ai je je fini de nettoyer. Je vais apporter maintenant les arguments. Alors, alors, je disais comme ça pour ceux qui nous suivent en direct. On, vous dit, on nous dit, en nous prêtant la crucifixion comme étant le moyen du salut de toute l'humanité. Malheureusement, lorsque vous parcourez toute la Bible, maintenant je procède maintenant, je donne l'enseignement. Lorsque vous parcourez toute la Bible et surtout le Nouveau Testament, on vous dit que les enfants d'Israël attendaient la venue de trois personnes. C'est-à-dire Élie, le Messie et le prophète. Ils attendaient la venue du Messie pour les délivrer de leurs ennemis et les soigner de leurs maux. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Le Messie qui devait venir, voilà le rôle qu'il devait faire. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Mais jamais on vous dit que les enfants d'Israël attendaient la crucifixion pour être sauvés. Mais Laurent n'a qu'à me démontrer, c'est ainsi, sur la, sur la base des écritures, que les juifs attendaient l'avènement de Jésus, la mort du Messie pour être sauvés. Il ne pourra jamais le démontrer. Aucun juif n'attendait la mort de Jésus pour être sauvé. Sinon, pourquoi tuer Jésus Non pas parce qu'il vient mourir pour leur péché, mais parce que Jésus était une menace pour leur intérêt mondain. Vous, vous n'êtes pas mieux sachant des écritures que les juifs alors, pourquoi on ne dit pas que les enfants d'Israël attendaient la venue, la crucifixion, l'avènement de la crucifixion pour être sauvés Si réellement c'est la crucifixion qui sauve l'humanité. Pourquoi on ne dit pas que les gens attendaient, c'est-à-dire les enfants d'Israël attendaient cela pour être sauvés Mais au contraire, la crucifixion comme je l'ai dit est arrivée de manière accidentelle. Parce que Jésus-Christ était une menace aux intérêts scribes des pharisiens. Comme à cause du temps je vous donne Luc 23, à partir du verset 4 à 5, 14, 15, vous allez voir que dans tous ces passages, Jésus-Christ n'était pas digne de mort, mais c'est le peuple qui voulait qu'on le tue parce qu'il menaçait les intérêts de qui Les intérêts des scribes et des pharisiens. Donc, la mort de Jésus n'était pas quelque chose qui était prévu. C'est un accident qui est arrivé. Et quand l'accident arrive, Jésus va prier qu'il ne veut pas mourir et Dieu va l'exaucer en le sauvant de la mort. Maintenant, monsieur le roi, question. Jean chapitre 9, verset 31. Vous n'avez pas répondu aux deux questions. J'ai réitéré les deux questions. Je pose encore. Jean chapitre 9, verset 31. Si Jésus-Christ n'est pas exaucé, c'est que c'est un pécheur. On vous écoute. Chère madame, ça va suis dans le temps. Ou bien j'ai encore une minute. Je ne vois pas bien le chrono. 8 minutes 32 secondes. Merci, je ne vois pas bien le cours merci. Donc, je suis à 8 minutes. Je continue déjà en quelques, en quelques secondes. La crucifixion n'était pas attendue comme un événement pour sauver les gens. Mais un sort accidentel, un imprévu que les gens ont réservé à Jésus parce qu'il devenait une menace à l'intérêt. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Il n'a même pas parlé de quoi D'Ésaïe 53. Jésus n'a même pas parlé d'Ésaïe 53. Et la preuve, c'est que ce n'est pas Esaïe C'est la preuve que ce n'est pas Esaïe 53 qui sauve. C'est que Jésus-Christ n'a jamais dit. « Croyez en ma mort pour être sauvé. » Donc, croire en la mort de Jésus pour être sauvé, c'est donner, donner raison à ceux qui ont tué Jésus. Croire en la mort de Jésus, c'est dire que le l'Elohim est injuste. Pourquoi Parce que Dieu combat l'injustice et Dieu lui-même fait mourir injuste pour l'injustice des autres. Comment on peut condamner nos justices qui sont injustes et qui condamnent le sang à la place du méchant Donc, qui a donné l'exemple aux, aux justices corrompues sur la terre Dieu, non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas montrer le modèle des, des, des justes qui vont porter la faute des injustes en envoyant lui-même son fils pour venir mourir. Pourquoi pour Pourquoi Pour le péché des gens que lui-même n'a pas commis. Et quand les gens ici mettent les gens en prison pour la justice, qu'est-ce que l'on va C'est Dieu qui leur a montré ça. Non, monsieur le roi, ça ne tient nullement la route. Donc, vous répondez brièvement à mes questions Vous prouvez que Jésus-Christ est venu mourir effectivement, pour, pour, pour, pour, pour le péché de l'humanité. Si vous n'arrivez pas, c'est que, n'est-ce pas, cela n'est pas la mission de Jésus-Christ. Ok, Jesus, 10 Ok, merci beaucoup à Poul le Barbu pour cette très belle intervention et merci à le roi aussi pour sa très belle intervention. Donc, euh, Poul le Barbu, il a posé des questions il a demandé à le roi de, de répondre. Pour l'instant, c'est lui qui, qui pose des questions et le roi, il est en mesure également de répondre. Euh, le roi, il a posé la question, il a dit, que veut dire dit Les disciples ont tous fui. Il demande qu'est-ce que ça veut dire? Et il a posé une question encore, il dit, est-ce que. Il dit pourquoi est-ce que les femmes chrétiennes euh, ont toujours les, les douleurs malgré le fait qu'elles croient en Jésus Et les hommes, pourquoi ils finissent Ils continuent toujours de travailler à la sueur de leur front. Il a posé cette question et il a parlé également de Jean chapitre 9 à partir du verset 31. Si Jésus-Christ est mort, c'est un pécheur. Je crois, voilà ces différentes questions qu'il a posées. Donc euh, le roi, à vous, vous avez 10 minutes. On vous écoute. Alléluia Alléluia. Remettez mon tableau. Remettez mon tableau. Pour rapide, rapide, il ne faut pas perdre mon temps. Oui. Écoutez, écoutez. Oui, c est, c est. Mon frère ici, il me demande, il dit que Jésus-Christ a demandé de rester en vie. Il n'a pas donné d'écriture. Où est-ce que Jésus a dit je veux rester en vie? C'est écrit où? C'est écrit où? Il ne faut pas venir. Hey, Jésus a demandé de rester en vie. Tu n'as pas donné d'écriture. Tu n'as pas donné d'écriture. Et puis, tu vas poser une question. Puisque, et, et, et, Écoutez, tu vas poser une question là. Une question là. Dans dans continuer à souffrir et à le mettre au monde dans la douleur, et ainsi de suite. Oui, mais Jésus-Christ est venu. Il a sauvé le monde entier. Par son sang, il nous purifie. Maintenant, il nous a dit d'aller maintenant prêcher aux gens. Lorsque les gens vont accepter la parole de Dieu, Jésus-Christ va venir et il vient venir nous enlever. C'est ça la mission. Je pense que nous sommes en train de prêcher la parole. Il a dit prêcher la parole partout. Le monde doit accepter ça. Et alors, le Seigneur reviendra. C'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens. Dans Philippiens au chapitre 3, Là, c'est le grand apôtre Paul qui parle. Il dit ceci, lorsque tout ceci va arriver, mais notre, au verset 20, il dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. » C'est que nous attendons. Pendant que nous sommes dans ce corps, sur la terre, nous souffrons à cause du péché. Le péché est entré. Et nous commettons le péché. Tu vas me dire, comment est que nous, pourquoi est-ce que nous commettons les péchés si Jésus est mort pour nous Comment est-ce que les gens se tuent Comment est-ce qu'il y a les Boko Haram, les djihad tout ça Mais les gens sont encore bandits. C'est ainsi que nous devons prêcher. Mais lorsque Jésus-Christ va venir, l'apôtre Paul dit, nous attendons sa venue. Lorsque Jésus va venir, les femmes ne mettront plus au monde avec douleur. Les gens ne vont plus travailler la sueur de leur front. Lorsque Jésus-Christ vient, nous attendons la venue. C'est pour cela que nous attendons sa venue, même les musulmans du monde entier attendent sa venue, la venue de Jésus. Même Mahomet, Muhammad, a dit que Jésus va venir, et celui qui va rétablir la paix sur la terre. Il n'y a pas de paix, c'est puisque nous sommes en train de prêcher encore. Et la Bible dit ceci, qui lorsque Jésus vient, il va transformer le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Dans ce corps, nous, nous sommes dans un, encore dans un corps de péché, un corps de péché, ce corps ici, c'est le corps de péché, mais Jésus est venu pour nous racheter. Et pendant qu'il est venu nous racheter, nous prêchons la parole que le monde puisse venir accepter la parole de Dieu. Lorsque Jésus va revenir, il va transformer le corps de notre humiliation. Dans ce corps-là, on ne travaille pas avec la sueur au front, les femmes n'en pas avec la douleur, puisque nous attendons ça, ce sont les promesses. Que si vous faites ça, vous allez entrer. Jésus a dit que vous allez entrer dans le royaume. Dans le royaume, il est venu nous sauver pour entrer dans son royaume. Entrer au ciel. Si je parlais dans le terme que les gens pouvaient plus connaître tout, c'est la mission même de Jésus. Alléluia! Et puis, tu vas poser une question. Tu dis que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, au chapitre 15, au verset 24, euh, que... Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdus de la maison d'Israël. Au verset 26, il dit Jésus dit Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Et au verset 26, il dit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Tu m'as demandé le pain, c'est quoi euh, Écoutez, puisque tu vas poser si ces 26 questions déjà, je dois répondre à une question après l'autre, une question après l'autre. Alors, je vais aller méthodiquement, hein? méthodiquement, comment comment Écoutez, au verset 26, on nous dit ceci. Il n'est pas bien de, de donner le pain des enfants aux petits chiens. Tu m'as demandé le pain, ça veut dire quoi? Et puis, petit chat, c'est quoi? Alléluia! Le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est la parole de Dieu. Jésus a parlé de ça. Dans, même dans Matthieu, au chapitre 7, Le, le petit chiens, ce sont les, les gens qui ne croient pas, les, les, les gens qui rejettent la parole de Dieu, les gens qui combattent, les gens qui veulent se battre pour tuer les apôtres. C'est écrit où? Ouais. Allons dans le livre. Mais, mais Jésus, euh, écoutez, mais que, que dis-je? Jésus-Christ a, a, a parlé aussi de ça. Lui-même, toujours dans le même livre là de Matthieu. Nous sommes dans le même livre de Matthieu. Là-bas, il, il a parlé de, de, de ce verset-là. Alléluia. Il faut que. Il, ah, Matthieu au chapitre 7. Matthieu au chapitre 7. On va voir les chiens, c'est qui? Au verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne donnez pas de vos perles devant les pourceaux, les porcs. Jésus, dans Matthieu, ici c'est Matthieu au chapitre 7. Il parlait aux pharisiens, aux gens, aux sein tous ces gens-là. Ce sont les, les faux ouvriers. Et comme la Bible dit, dans Philippiens, le même livre là où nous étions, Philippiens au chapitre 3, le petit chien c'est qui? Prenez garde aux petits chins. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Hein? Les circoncis, les c'est nous. Donc les gens-là, les mauvais ouvriers, les gens qui... Qui ne prêchent pas la vraie parole de Dieu, ce sont les petits chiens. Ce sont les chiens. Donc, quelqu'un qui rejette la parole. Mais Allah, lui aussi, a parlé des petits chiens. Dans le Coran, les petits chiens, c'est quoi Dans le Coran, petits chiens, c'est quoi On va partir. La Bible est dans mon sang et je maîtrise le Coran très fort. Là, nous sommes dans Sourate 7, verset 176. Allah a parlé des chiens. Allah insulte nous, les chrétiens, nous sommes les chiens. Le chien dans le Coran, c'est quoi? Allah, celui qui a utilisé ce mauvais langage, il dit au Zouad 16, h 176, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien. Le chien qui a si tu, as... tu vois, Allah, Allah il, il commence à nous comparer nous, aux chiens, puisque nous, nous rejetons la parole d'Allah. On ne croit pas dans Allah. Il, il nous compare à des chiens. Et Allah ne s'est pas arrêté là. Il est parti même plus loin. La outre Allah a outre la mesure. Là, c'est dans le surat 5 verset 60. Allah dit, mais là, tous les Juifs, je sais pourquoi que les musulmans n'aiment pas les Juifs. Il dit que tous les Juifs, ils Allah dit, près de Dieu. Celui que Dieu a maudit, celui qui a encouru sa colère. sa colère. Donc, les gens qui encourent la colère de Dieu, comme vous priez dans Al-Fatia, la première prière que vous faites, vous invoquez la malédiction sur les Juifs et les Chrétiens chaque jour. Les gens qui ont encouru la colère de Dieu, dans les Juifs, ceux dont il a fait des singes, des porcs. Hein? Donc, Allah, il a dit le singe, il a, il a, il a même transformé les Juifs qui, qui sont devenus des, des singes et des cochons. Ça, c'est... Ça, c'est quoi ça hein? Il dit qu'il il a fait de, des singes et des cochons. Et là, il y a beaucoup de dit là où Muhammad a dit que les juifs sont des cochons. Il, il dit que, il, il, il commence à, à, à dire qu'il faut tuer tous les lézards du monde, puisqu'il y avait les lézards qui étaient transformés, des juifs qui ont été transformés, sont devenus des lézards. Donc, Allah, au lieu de parler comme Darwin, Charles Darwin, celui qui avait dit que l'homme était singe, il y avait Homo sapiens, Homo erectus, Homo sessi, là, et puis le singe est devenu homme. Mais pour Allah, lui, ce sont les hommes qui sont devenus des cochons. des hommes des juifs qui sont devenus des singes. Qu'est-ce que ces gens avaient fait? Donc, Allah, euh, et, et, et, puis, et puis, tu vas poser la question. Là, là où Jésus a dit, croyez à ma mort. Croyez en ma oh, oh, oh, oh, Écoutez, Jésus, là, Jésus, Lorsqu'on devient chrétien, on, on croit en tout, toute la parole de Dieu. Même, on, on commence à partir de la naissance de Jésus, dans sa, dans sa vie, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. C'est ainsi qu'il a dit que vous devez croire. On croit en toute la parole. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu, au chapitre 28. Vous, vous allez prêcher. Mon temps est terminé? Alors, ils disent, mais, mais vous avez enlevé mon écran, mon frère. Remettez mon écran, mon frère. J'ai encore mes minutes ici. Hein? Ça, c'est un cours que, que nous sommes en train de donner, un cours magistral. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, la Bible dit ceci. À l'effet de toutes les nations, mes disciples, monde entier, au verset 29, il dit, enseignez-le à observer tout. Tout ce qui nous a prescrit. Lorsqu'on parlait de tout, tout c'est tout. Donc, on croit en toute la parole. On croit à la mort, à la résurrection. Même lorsque Jésus est parti à Capernaum, à Galilée, la première mission de Jésus, lorsqu'il est parti prêcher aux nations, Jésus est parti prêcher aux païens en Syrie. Merci il beaucoup, Liban, le roi. Il est Votre instant, il est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'était la deuxième séance du roi. Il deux fois dix minutes. Il reste une fois dix minutes à le barbu donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'émission « Le face à face ». Donc, euh, prochainement, il y a un autre débat qui se prépare parce qu'il y a un chrétien qui dit « Jésus-Christ n'est pas Dieu ». Le Saint-Esprit aussi n'est pas Dieu. Donc, on a besoin d'un autre chrétien pour affronter ce frère chrétien-là. Donc, ça va se savoir et on arrive, Inch'Allah. Donc, pour le barbu, vous avez 10 minutes pour répondre à tout ce que le roi il a dit et à vous la parole. Euh, pour ceux qui nous suivent en direct, franchement, je suis euh, un peu découragé voilà, du niveau euh, de mon frère, qui est toujours en train de manifester ses insuffisances, non seulement, toujours, hein, même sur le plan intellectuel, il manifeste hein, son ignorance. Regardez, vous voyez, vous-même, vous le dernier verset qu'il a donné, il dit, Jésus, il dit, enseignez tout ce que je vous ai appris. Mais où est-ce que Jésus a dit à cette liste, je suis venu pour pécher? Cela doit faire partie de ses enseignements. Mais où est-ce qu'il a dit? Je suis venu mourir pour vos péchés. Puisque vous avez, le verset que vous avez lu, le verset vous cloue. Le verset dit allez-y et enseignez aux gens à observer ce que je vous ai enseigné. Mais où est-ce que Jésus a enseigné le salut par sa mort Où est-ce que Jésus a dit je suis venu mourir pour vos péchés Ça n'existe nulle part, monsieur, monsieur le roi. Ça, ça fait déjà un premier point. Un deuxième point. J'ai posé une simple question. Qu'est-ce que signifie, sur la 10 verset 94, on doit vous demander qu'est-ce que signifie le pain Qu'est-ce que signifie chien, selon Jésus Qu'est-ce que signifie les enfants Regardez ce que le roi, il a fait. Il est allé prendre des versets coraniques, les sorties de ce contexte qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit. Si vous voulez des enseignements sur le courant, demandez, on va vous donner ça gratuitement. Ça sera un cours biblique gratuit et un cours coranique gratuit qu'on va vous donner ce même problème. Ne prenez pas de liberté avec le courant parce que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez rien dans le courant. Regardez, vous avez fait déjà deux approches qui ne tiennent même pas. a parlé des chiens, Jésus a parlé des chiens. Où est le rapport? Donc si moi je parlais des chiens. Et que quelqu'un parle des chiens, quelque part, c'est le même contexte. Où est le rapport d'Allah à parler des chiens et Jésus a parlé de chiens Ça n'a aucun rapport. Allah n'a jamais qualifié un musulman de chien. Mais Jésus a qualifié les non-juifs de chiens. Et c'est de cela qu'il est question dans le verset. Et vous avez peur de le dire. Il s'agit de nous autres. Matthieu 15, que Jésus a dit, il s'agit de nous autres. Ça veut dire, lorsqu'il parle du père, le père, c'est l'évangile et les miracles qui accompagnent l'évangile. Les enfants, c'est les enfants d'Israël. Et tous ceux qui sont les chiens, c'est qui C'est les non-juifs. Y compris vous. Parce que selon les chiffres, tous ceux qui étaient impurs. Mais Jésus roi, ne connaît pas, le pas les chrétiens. Est-ce qu'au moment où Jésus parlait les chrétiens, de mon, là. Frère, mon frère, la parole chez moi. Je Jésus, lui fais plus de deux dis, minutes. Si vous coupez, non, la parole est chez moi. Donnez l'écriture. Coule le babé, s'il te plaît. Il ne faut pas m'en Le roi, le roi, ce sont les chiffres. Donnez l'écriture. Le roi, si vous le coupez encore, je l'ajoute deux minutes. OK Quand vous avez parlé, il ne vous a pas interrompu. Donc, s'il vous plaît, laissez-le continuer. Merci. Merci. Donc, pour que ce que je dis soit faux, M. Roi, lorsque vous allez reprendre la parole, dites-nous selon le langage de Jésus et dans l'histoire des Israélites, qui est qualifié de chien C'est là que je vais vous montrer votre insuffisance en matière de connaissance publique. Parce que, selon le Juif, l'expression « chien » désigne tous ceux qui sont non-juifs. Ça, c'est ça. Mais vraiment, c'est pas possible. Comment on peut être chrétien et puis ne même pas connaître la loi juive Mais c'est malheureux. Donc vous voulez dire que quand Jésus parlait des chiens, il était en train de parler des vrais chiens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous partez par Matthieu 7. Regardez, regardez comment c'est honteux. Vous partez par Matthieu 7 pour expliquer chien de Matthieu 15-24. Regardez votre suffisance en connaissance publique. Ah! Donc quand Jésus emploie le mot, le mot chien, qui est une expression allégorique, une métaphore pour désigner les noms juifs. Donc, il emploie le mot chien dans le sens littéral, c'est dans le sens propre. Vous partez pour Matthieu 16. Je pense que les chrétiens qui nous suivent vont voir que vraiment votre niveau, ce n'est pas la peine. Donc, ça, j'en ai fini avec. Vous dites, regardez ce que M. Monsieur, monsieur, euh, euh, le roi il dit. Où est-ce que Jésus a dit, je demande de rester en vie Mais, mais, mais encore une fois, M. le roi, votre niveau est trop bas. Matthieu 26, verset 39. Mais s'il est possible que tu es loin de moi, cette coupe, ça veut dire quoi? C'est français. C'est ce qu'on appelle le français familier et le français soutenu. Ici, c'est un français soutenu que Jésus a parlé. Si tu es loin de moi, cette coupe, ça veut dire la mort. Mais si, si on doit le loin de la mort, il demande quoi? Il demande la vie. Vous êtes à l'école quand même, on n'est pas obligé. Mais s'il si demande de l'éloigner de la mort, il est en train de demander quoi? Il est en train de demander de rester en vie. Mais c'est ça. Ça y est, là, mais avec les lunettes en dernier, vous n'arrivez pas à voir parce que vous ne comprenez pas le langage de Jésus. Il dit encore Vous avez parlé des de péchés, comment nous péchons, Jésus et moi, on pêche. Ce n'est pas cela ma question. Ma question, c'est pourquoi Dieu continue de maintenir l'embargo alors que Jésus a déjà payé le prix. Voilà ma question. Et regardez comment vous êtes allé vous fouler au mur. Vous dites que vous, dites que vous attendez le, le second retour de Jésus pour que la sanction de la première mort soit levée. Mais en ce moment, Jésus est venu mourir. Pourquoi Si vous attendez le deuxième retour de Jésus pour que vous, pour que les femmes arrêtent d'enfanter avec douleur et que les hommes arrêtent de travailler avec sueur, maintenant la première mort là, c'est pourquoi Puisque quand il revient, il ne plus. Donc finalement, vous êtes des menteurs. Donc les chrétiens mentent lorsqu'ils disent que Jésus est venu mourir pour les péchés. C'est du mensonge, monsieur. Mais vous êtes en train de contredire la doctrine du christianisme. Je vous ai tombé, là. Vous êtes en train de contredire la doctrine du christianisme. Mais c'est clair, on attend la seconde venue de Jésus-Christ pour faire quoi Pour que la première sanction soit levée. En ce moment, les femmes ne vont plus à avec douleur, les hommes ne vont plus travailler la sueur de leur front, vraiment c'est À quoi aurait servi la première mort de Jésus Puisque dans le second retour, il ne meurt plus. Monsieur, vous, êtes pas, vous êtes incapable de prouver sur la base des propos de Jésus qu'il est venu mourir pour vos péchés. Démontrez-nous les écritures qui sont là. C'est ce que vous chantez à l'envers le jour. Il est mort pour nos péchés. Maintenant, on vous demande de démontrer que vous êtes capables. Démontrez-nous dans les écritures où, où les juifs attendaient l'avènement de Jésus pour mourir pour être sauvés. Démontrez-nous selon la Bible que vous êtes capables de le faire. Mais c'est vous qui dites les juifs sont dans la vérité. Mais si les juifs sont de la est-ce que vous connaissez plus les écritures que les juifs Vous ne connaissez pas les écritures que les juifs Mais pourquoi vous montez sur les écritures des de juifs C'est pourquoi là, dans le Coran, il dit aux gens du livre pourquoi vous cachez, une partie de... vous cachez sciemment une partie de la vérité Et vous pendez le mensonge aux gens. Je continue avec mon explication. Jusque là, vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Hein? Vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Vous avez fait du survolage, mais vous n'avez répondu à aucune de mes questions que j'ai posées. Je continue toujours avec mon explication. Deux. Euh, D'abord, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est Dieu qui a montré aux hommes de condamner l'injuste à la place de l'injuste. Parce que dans nos prisons sur la terre ici, on met des justes en, en prison à la place des injustes. Maintenant, c'est Dieu qui a montré ça aux hommes alors. C'est ce que vous voulez nous dire Parce que Jésus n'a rien fait. C'est un innocent. Jésus arrive. On vient condamner Jésus à la place des pécheurs, à la place des voleurs, à la place de ceux qui font le mal. Donc, c'est Dieu qui a montré ce modèle aux hommes. Nous, musulmans, nous disons non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas montrer cela aux gens. Et c'est pourquoi je dis ici, pour prouver, pour prouver je lis gratuitement pour toi, pour prouver que ce que nous disons n'est pas vrai. Il va falloir nous donner un verset là où Jésus dit que les gens attendaient l'avènement de la crucifixion pour être sauvés. Donnez-nous le verset là où Jésus dit, les juifs attendaient mon avènement pour mourir pour être sauvés. Dites ça, c'est ce que je veux entendre. Donnez-nous le verset, c'est simple. Et si les gens attendaient l'avènement de la crucifixion pour être sauvés, pourquoi donc ils ont cherché à tuer Jésus? Non pas pour être sauvés, mais parce que Jésus était une menace à leur intérêt mondain. Si Jésus vient pour mourir pour le péché des gens, pourquoi ils ne cherchent pas à tuer Jésus pour pardonner leurs péchés, mais ils cherchent à tuer Jésus parce que Jésus menaçait l'intérêt Non, c'est que c'est les chrétiens qui n'ont pas compris le but de la mission de Jésus-Christ. Les gens cherchaient à tuer Jésus-Christ parce qu'il était gênant. Vous vous dire qu'ils attendaient sa mort pour être sauvés Une contradiction directe. C'est-à-dire que les gens à l'époque de Jésus ne savaient pas que la crucifixion qui ils, qu ils sauvait. C'est-à-dire qu ne savaient pas que c'est la crucifixion qui allait sauver à l'époque de Jésus. C'est bizarre. Et c'est les chrétiens qui savent ça plus de 2000, 2000 ans après. C'est malheureux, mais c'est ça. Nous savons tous qu'à l'époque de Jésus, il y avait toutes sortes de maladies. Nous le savons, deuxièmement. Il y avait toutes sortes de maladies. Il y avait la lettre, il y avait les aveugles, il y avait la famine. Et c'est pourquoi Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié le pain parce qu'il y avait des problèmes de nourriture, tous ces ce, ce, ce gens de problèmes. Donc les gens avaient des soucis. On vous dit même que les gens exploitaient les veuves. Et il prenait même le, le, le, le bien des orphelins. Dans Matthieu 23, verset 14. Mais en quoi est-ce que la crucifixion allait changer ça Rien. La crucifixion ne peut pas changer en, en vol des de, de, de, biens de certaines personnes. En quoi est-ce que la, la crucifixion va changer ça En rien, monsieur Mosula. Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir pour quelqu'un et il n'est pas mort. Jean chapitre 9, verset 31. Vous n'avez pas répondu. Si Jésus-Christ est mort, c'est qu'il est pécheur. Dans 3, verset 13. Si Jésus est mort, c'est qu'il est maudit. Répondez. C'est la Bible qui dit. Répondez qu'il est mort et vous pouvez que Jésus est maudit Répondez qu'il est mort et vous pouvez que c'est un pécheur C'est tout, c'est ce qu'on attend Vous ne répondez pas aux questions Vous, partez, vous êtes en train de donner des coups magistraux Au lieu de chercher à répondre aux questions que je vous pose Et vous ne pourrez même pas répondre à ces questions Jusqu'à ce qu'on va quitter le live Donc je continue En quoi est-ce que la crucifixion allait changer Rien Parce que pour régler les problèmes de nourriture Jésus n'est pas mort Il a multiplié la nourriture Et ils ont eu à manger pour régler le problème de cécité Les lépreux, Il n'est pas mort pour ça il les a guéris. En quoi est-ce que la mort de Jésus leur aurait rendu la vue? En quoi est-ce que la mort de Jésus allait finir leur problème de faim? En quoi est-ce que la mort de Jésus allait finir leur problème de l'être? En quoi? En rien! Il fallait trouver des solutions, il fallait les guérir. C'est plus que clair. Et quand je vais revenir, je vais prendre la parole, cette de fois, et je vais frapper pour la conclusion. Monsieur Mojula, moi je vous demande, je posais je un postulat, et vous n'avez pas répondu au postulat. Vous n'avez répondu à aucune de mes questions et j'ai posé le postulat. Et je repose encore le postulat. Pour que vous arriviez à prouver que la mission de Jésus était de venir mourir et que Jésus est mort, il faut que vous arriviez à nous, à nous faire sortir un verset de la bouille de Jésus où Jésus dit Ma mission est de venir mourir. Et deux. Il faut que vous arriviez à nous dire. Et les enfants d'Israël attendaient l'avènement de Jésus pour venir mourir pour leurs péchés. Et la dernière question, c'est si Jésus est venu mourir pour le péché des enfants d'Israël, pourquoi ils ont cherché à tuer Jésus Non pas pour mourir pour leurs péchés, mais parce que Jésus remettait en cause leur intérêt mondial. Fin Merci beaucoup à tout le Barbu pour son intervention. Vraiment, c'est du loup, les gars. Oh, c'est du loup oh, oh, des oh. deux côtés. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Du côté de le roi. Et du côté de plus barbu ouais, vraiment c est c est le de débat dames, est dit... direct direct direct s'il te plaît Anna, Anna, attends mais attends que le débat attends que le débat c'est vraiment c'est vraiment un débat écoutez moi je pas le mensonge le frère a dit que le non juif ce sont les chiens qui me donne c'est moi c'est moi qui donne la parole du roi je donne la référence c'est moi qui donne Mais la parole. Moi, j'ai déjà prouvé à les non-musulmans sont des chiens. Ici, si c'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. C'est okay. moi je donne la parole. Ok. Il faut quand même respecter le modérateur. C'est moi je donne la parole. Et depuis lors, le, le, le live se passait très bien. Et à un moment, vous avez commencé à... Je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut se calmer. Ça va bien se passer. Ok Donc, comme je le dis, le live se passe très bien des deux côtés il y a le roi qui argumente et il y a pour cool le Barbie également qui argumente avec des éléments qui sont de l'extraordinaire. Donc les frères, abonnez-vous, partagez massivement, parce que ce qui va se passer, comme je l'ai dit, le titre, c'est le face à face. Et c'est comme ça, on va sélectionner des personnes pour le face à face. Tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter, le numéro, il est là. On va essayer d'organiser, comme je l'ai dit, il y a un chrétien en attente. Il attend tous ceux qui disent que Jésus est Dieu. Celui qui est partant, il peut se présenter, il va débattre avec le frère chrétien. Moi, je serai le modérateur. Donc maintenant, on va passer au face à face. Donc, coup le barbu. Et le roi, voici le pénalty, le penalty. On appelle ça le face à face. A vous le micro. Okay, go, man. Oh. Ok, Monsieur Leroy, on vous écoute. Tu as dit que le, les non juifs, c'est C'est un dialogue direct. Vous pouvez changer comme vous dit, voulez. C'est un dialogue direct, le, direct. Le, enfin, les, ouais. les, non, les non juifs, les non juifs sont les chiens. Tu peux me donner la référence qui dit ça, ah. Monsieur Leroy, Je vous entends faiblement. Hein. Je dis, tu as, tu as dit les non juifs, ce sont les chiens. Lorsque Jésus a dit, il n'est pas permis de donner les pains des enfants aux petits chiens. Tu as dit que les petits chiens, ce sont les non-juifs. Tu peux nous donner qui t'a dit que les non-juifs, ce sont les petits chiens. Qui t'a dit que les chiens sont les non-juifs? C'est bon, je peux répondre? Oui. Bien. Déjà, c'est simple. Hein? Même pour les chrétiens qui nous suivent, c'est simple. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. De vous à moi, c'est seulement les chrétiens qui nous suivent actuellement en direct. Donc, Jésus est en train de dire à la femme, il n'est pas bon de prendre l'évangile. Qui vous a dit que le père c'est l'évangile? Et qui vous a dit que les enfants c'est les enfants d'Israël? Qui vous a dit ça? C'est sur base de quoi vous avez trouvé ça? Vous avez trouvé sur base de quoi que les enfants c'est les enfants d'Israël? Parce que nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus a dit les enfants c'est les enfants d'Israël. Il ne l'a dit nulle part. Je suis en train de répondre. Je réponds. C'est sur le non-juif. Et ce n'est pas toi. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Train de répondre. Ahmed, il a dit la même chose. Je suis en train de, de répondre. Ahmed, le roi, est-ce que vous arrivez la de laisser répondre, s'il vous plaît? Ok. Il faut qu'on s'écoute au moins. Pourquoi pour pour vous dire que ce que j'ai dit n'est pas vrai? Il faut que vous arrivez à nous dire que Jésus a dit le Père, c'est l'évangile. Et que Jésus a dit les enfants, c'est les enfants d'Israël. Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver là où Jésus a dit, les enfants, c'est les enfants d'Israël. Et quand vous partez pendant Matthieu 7, verset 6, où est-ce que Jésus, mais Jésus parle encore de chien, et c'est même encore en parabole. Là-bas, encore même, le mot chien n'est pas en plein dans son sens littéral. Et c'est pourquoi je dis, vous avez, vous avez vous manquez de connaissance, non seulement en matière de Bible, mais vous ne connaissez même pas l'histoire des enfants d'Israël. Et je vous ai dit, c'est dans la loi des enfants d'Israël. Tous ceux qui n'étaient pas israélites étaient qualifiés de chiens. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des chiens physiquement. Vous pouvez consulter tous les sites israéliens. Vous allez trouver que ce qu'ils de dire est vrai. Donne-moi le site maintenant. Je vais mettre fin au mensonge de l'islam cette nuit. Donne-moi le site. Qui Et, dit que, il, y a beaucoup, je... il y a beaucoup de sites. Donne-moi. Il faut nous montrer ça. Il y a beaucoup de sites. É é é Écoutez, puisque moi, je t'ai montré, montré. Puisque Jésus, des fois, il, il appelait les pharisiens race de vipères. Vous êtes des, des serpents, race, des vipères, et ceci. Jésus a même refusé de, de faire le miracle devant les juifs. Les juifs ont demandé à Jésus de quel miracle le montre. Il dit, il ne vous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Il a refusé de faire. Alors toi, tu dis que les, les miracles, tu dis que les non-juifs, ce sont les, les chiens. Donne-nous la référence, tu as menti. Moi, je vais te prouver. Et, et, tu étais sur la liste noire. Tu es sur ma liste noire. Des gens que je dois abattre spirituellement ici en Afrique. Tu es le numéro un. Alors je commence à t'abattre petit à petit. Donne-moi la référence qui dit le petit D'accord, maintenant. Les, les non-juifs. D'accord. Maintenant c'est moi que je pose la question. Non, maintenant c'est moi, que je, pose euh, bon, bon, maintenant, moi que je pose la question. Donc, donc, répondu, tu n'as pas de référence. Maintenant c'est moi je pose la question. J'ai répondu. Vous ne voulez pas comprendre. Ça non, tu n'as pas, pas, pas donné de référence. Mais s'il vous plaît, Monsieur Mojula, vous ne voulez pas que je parle, mais de vous laisser parler De vous laisser avez, parler Vous avez posé votre question. J'ai répondu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et je ne vais pas m'éterniser à vouloir dire faussement ce que vous voulez. Je suis désolé. Vous n'arrivez même pas à répondre à mes questions. Et vous voulez vous appeler cette question pour, pour, pour, comme une fuite, comme un Vous n'allez même pas à vous en sortir. Parce que si vous dites que ce que j'ai dit c'est faux, donnez-moi une parole de la bouille de Jésus qui dit que les enfants c'est les enfants d'Israël. Vous serez incapable de le faire jusqu'à la fin de vos jours. Non, non, ce ne sont pas les enfants. Il n'y a aucun passage. Donnez-moi le site. pas Donnez-moi le site qui dit que les enfants c'est les enfants d'Israël. Donnez-moi oui. le site. J'ai pas Vous vous êtes appelé oui. oui. sur quoi pour dire que non, les enfants c'est les enfants d'Israël oui. oui. oui. Donnez-moi oui. oui. le site. J'ai oui. pas chercher aussi. Oui. Oui. Ça ne les inulte pas. Donc c'est moi maintenant que je pose la question. Donne-moi. Mais grave, je vais te prouver. Je te prouver. Je moi, pose je maintenant dit, la question. Je n'ai pas dit les, les enfants, ce sont les enfants d'Israël. Les enfants de Dieu, c'est tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Jean au chapitre 1, verset 12. À ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, toi, toi, toi, tu ne sauras jamais. Toi, tu n'es même pas. Moi, moi je, il, y a, il y a le monsieur là qu'on appelle Ahmed Hidat. Il est mort. Il était ici à Durban. Malheureusement, il est mort. Il mentait que les juifs. Ce sont les enfants, et puis les petits chiens, ce sont les non-juifs, tout ça. C'était un menteur, mais toi, je t'ai attrapé. Monsieur le roi, s'il vous plaît, il faut respecter nos dévanciers. Voilà, donc un peu de respect pour lui, ok Merci beaucoup. A coup le barbu, maintenant, de vous poser une question. Vous voyez, moi je ne peux pas comprendre comment un chrétien qui a le peut réagir comme ça quand il parle, je l'écoute. Quand moi je prends la parole, il m'interrompt. Bon, excusez-moi du thème. Est-ce que c'est un manque d'éducation ou bien c'est le Saint-Esprit qui fait ça Vous prenez la parole, je vous écoute. Quand moi je prends la parole, vous m'interrompez. Vous m'interrompez. Vous m'interrompez. Jusque-là, celui qui ment, c'est vous. Ce n'est pas moi qui suis en train de mentir, c'est vous qui êtes en train de mentir. Je vous mets encore au défi. Donnez-moi un seul verset qui soit de la bouche de Jésus qui dit que les enfants, c'est les enfants de toute l'humanité. Un seul verset où Jésus dit les enfants, c'est les enfants de toute l'humanité. Vous n'allez jamais pouvoir le faire jusqu'à la fin de vos jours. En moi je vous réécrive notre Bible. Ça dit, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies sur Jésus. Yeah. Et quand les musulmans parlent, vous refusez, même si c'est la vérité. Je vous ai dit, allez-y dans l'histoire des enfants d'Israël et démontrez moi que ce que je dis, c'est faux. Même les chrétiens qui sont en train de nous suivre actuellement en direct, ils savent que ce que le baby est en train de dire est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Et ils savent que dans l'histoire des enfants d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, le chien symbolisait l'impureté chez eux. Ça y est là, c'est ici tous les seuls Après, j'ai balancé ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde pourra voir ce site de la vérifier. Ça y est là. Si vous ne connaissez pas, dites-le que je ne connais pas. On est dit donne-moi le verset qui le dit. Ça y est là, mais c'est vous qui ne voyez pas. C'est vous qui ne voyez pas. Débat. Maintenant, c'est par... moi qui pose ma question. Tu si je balancer, pose la question, si je réponds, si je réponds, si je réponds, et que vous, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que j'ai dit, mais je ne vais pas m'éterniser à vouloir dire ce que vous voulez. Non. Mais on va, on va avancer. Maintenant, je pose ma question. Je pose ma question à M. Mozula. Vous dites dans la doctrine chrétienne, vous n'avez répondu à aucune de mes questions, mais je vais poser une. Je vais prendre une parmi ces questions-là pour la poser maintenant. Vous avez dit dans la, dans la doctrine chrétienne, le but de la mission de Jésus est de venir mourir pour le péché des gens. Euh, qui maintenant. Qui, qui a dit ça D'accord, je vous pose la question maintenant. Qui, qui a dit ça Il faut savoir parler. Je dis dans la doctrine chrétienne. J dit, je dis j'ai dit de la doctrine chrétienne. J'ai dit dans la doctrine chrétienne. De, de, Attends le roi ]le, le roi Oh le mais c'est pas possible. Le roi possible. Pas possible. Pas possible. Pas. Je pense que et attendez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous euh, plaît. Le roi don le le roi. Je pense que là maintenant le live devient un peu désagréable. Pourquoi Parce que lorsqu'il a entendu parler moi je suis pas partir parti pris. Il dit dans la doctrine chrétienne c'est que Jésus-Christ est venu pour mourir. Et vous ne pouvez pas dire que c'est Donnez la vous. référence. Il dit la doctrine chrétienne. C'est pas une doctrine. Est-ce que c'est écrit Donne-moi le verset qui dit ça. Ok, d'accord. Je ne peux pas dire dans la doctrine, doctrine islamique, islamique. On dit ça. Je dois donner la référence. Donc, il, okay, il faut savoir non. parler. Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez un, lui laisser un musulman, poser la un musulman, il peut mettre même un accent ou bien une virgule pour juste tromper la masse. On dit la je suis venu pour mourir. Lorsqu'on dit pour. Lorsqu'on dit, il est venu, il est mort. C'est différent. Si tu me poses une question, le roi, roi c'est lui qui doit poser la question. Je ne sais pas pourquoi vous êtes agité. Au moins, si vous avez le Saint-Esprit, cela doit vous amener à être tranquille, calme. Mais Je pense que vous êtes beaucoup agité. Parce que quand il prend la parole, vous l'interrompez. Ce n'est pas normal. Donc, s'il vous plaît, laissez-le, il va poser la question. Merci. Bon, pour, pour ceux qui nous suivent en direct, je pense que vous constatez que M. Leroy est en train de rendre vraiment le direct très désagréable. Et moi-même, je commence à être dessus. Parce qu'on vient pour débattre, on ne vient pas pour se battre. Mais tel qu'il est en train de faire, moi, ça commence à me décevoir, en fait. Il commence à rentrer dans les injures, commence à dire des propos déplacés, il commence à perdre le tempérament. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Parce qu'Allah, dans le Coran, il dit que lui, il appelle à la demeure de la paix. Donc, on peut échanger dans la fraternité, de la paix, même si on garde nos divergences d'idées, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé forcément d'être d'accord. C'est pourquoi, quand vous parlez, je m'étais et puis je vous écoute. Pas parce que tout ce que vous dites est vrai. Non. Mais quand vous avez la parole, je vous écoute parce que ça fait partie du respect dans le débat. Donc, quand j'ai la parole, même si vous n'êtes pas d'accord, vous m'écoutez. Quand vous allez prendre la parole, vous allez dire ce que vous avez à dire. Je pense que c'est encore plus respectueux dans l'échange. Donc, je disais, dans la doctrine chrétienne, je ne suis pas obligé de citer un passage. Et je ne suis pas obligé de dire un verset, à moins que tu me dises que c'est faux. Parce que le problème avec les chrétiens, c'est ça. Même quand tu dis qu quelque chose qui est vrai, il, dit, il, dit, il va t'emmener ailleurs. Mais il ne va jamais te dire non, ce que tu dis, c'est faux. Je l'ai dans la doctrine chrétienne. Et tu sais très bien que ce que j'ai dit est vrai. Mais tu vas nous faire perdre du temps. Tu sais très bien que tu prends la mort de Jésus pour être sauvé. Tu sais bien. Et, et c'est la doctrine centrale de tous les chrétiens de la terre. Qu'ils soient catholiques, qu'ils soient évangéliques, qu qu'ils soient brunamistes, qu'ils soient quoi. Tous les chrétiens de la terre croient que Jésus est mort pour les péchés. C'est pas ton mais si je le dis, est-ce que tu vas me faire perdre encore du temps pour aller là-bas Moi, je pose maintenant ma question. Je dis ceci. La doctrine centrale de Christ c'est la crucifixion. Ça dit que nous aurons le salut par la mort de Jésus. Monsieur le roi. La prime, les premières personnes vers qui Jésus eu, c est allé, c'est les enfants d'Israël. Dites-moi, si la mission de Jésus, de Jésus était de venir mourir pour le péché des gens, pourquoi lorsqu'il est arrivé auprès des enfants d'Israël, ils n'ont pas cherché à le tuer pour que leurs péchés soient pardonnés, mais ils ont cherché à le tuer parce qu'il était une menace à leur intérêt ville et matériel de ce monde. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas le but de la mission de Jésus Ou bien c'est Jésus qui n'a pas bien expliqué le but de sa mission à ces derniers-là Voilà ma question. Ok. Remettez mon écran. Je pense que vous pouvez expliquer, on va partir, hein, puisqu'on a la remettez, remettez mon écran, on doit lire les écritures. Ben lisez. Non, remettez mon écran, j'ai fait une actualité. Ça, nous... ça va bon, nous faire bon, perdre le temps, monsieur. Non, non, c'est mon écran, moi, c'est... <rire> Puisque... On um, um, a 15 ça, minutes. On a 15 minutes. Ça va on nous faire perdre le temps, monsieur. Remettez mon écran. Remettez Je remettez mon écran. Vous, vous êtes, vous êtes, êtes désagréable prochaine. et là, et ça va faire que prochainement je ne vais pas vous prendre. Vous êtes vraiment vous, désagréable. Mais vous, vous allez fuir. Jésus dit ceci. Tu veux dire, oh, Jésus est venu pour mourir, tout ça. Et, écoutez, lorsque je dis Jésus est venu pour mourir, c'est différent de Jésus est venu et il est mort. C'est différent. Jésus a dit dans le, le, le au chapitre 24. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse, ce qui est qu écrit de moi dans la loi et dans les prophètes. Jésus dit que ainsi que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de la mort. Euh, de moi, le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés à son nom, a commencé par Jérusalem. Ça, c'est Jésus qui a dit. C'est arrivé. C'est différent de dire, je suis venu dans le but, ma mission, c'est de me faire tuer. Non, écoutez, c'est différent. C'est pour cela que même le Coran confirme, surat de trois, Verset 55, Moutawafika », on dit que rappelez-vous à quelle heure Allah a dit à Isa, je te ferai mourir. Je t'éleverai à toi ». Donc même le Coran confirme que Jésus est mort. Puisque Allah confirme, il a dit, Moutawafiq, je veux te faire mourir, et puis je vais te vers toi. Et puis moi, j'aime passer avec les grands savants de l'islam. Puisque les grands savants de l'Islam, eux, ils nous ont expliqué cette arme ici, que Jésus est mort. Il, et maintenant, il ne faut pas dire, et sa mission, c'était de venir mourir tous. Oh, non, non, Ça, il ne faut pas ajouter à la parole. Jésus, la Bible, le, le thème, c'était la crucifixion. Et la crucifixion, Jésus a été crucifié. Là, nous sommes dans la Sourate 3, au verset 55. Moi, je parle avec les grands savants de l'islam, pas avec les gens comme les Zakir Nagy, qui ne connaissent même pas l'arabe, comme les, les, les Hamididat. Là, ce sont les grands savants de l'islam, les gens qui parlaient arabe. Qui nous, ont, qui nous ont expliqué toutes ces histoires ici. Ils nous ont dit que Jésus est venu et il est mort. Il, il est mort à la croix. Là, je vais prendre le tafsir de Ibn Kathir pour vous expliquer. Ça, c'est dans nous, nous sommes dans la surah 3 au verset 55 que je vais. Je suis en train d'ouvrir ici. On nous dit ceci ça, c'est Ibn Kathir qui est en train d'expliquer la surah 3 au verset 55. Alléluia. Il faut arrêter toutes ces, tous, ces, tous ces mensonges ici. Hein? Écoutez, nous allons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On dit, Ibn Ishaq, ça c'est Ibn Kathir qui dit, Ibn Ishaq a dit à Idriss, et puis des Wahhab, que Allah l'a tué, il dit qu'Allah l'a tué pendant trois jours, puis il a ressuscité et il a relevé. Là, ce sont les grands savants de l'islam. Ce n'est pas comme mon ami Koulé Barbu, qui ne connaît même pas la lettre I en arabe. Moi, là, ce sont les grands savants de l'islam qui nous confirment dans Surah 3, 55 que Jésus était mort. Surah 3, verset 55, rappelez-vous à quelle heure Allah a dit, oh Issa, je te ferai mourir. Dans d'autres Corans, on a, une on, a dit, on a dit ceci, et, je, je te fait mourir euh, de ta vie terrestre. Il n'y a pas de mot de terrestre, ça c'est la version arabe. qui moi, j'ai compris. Que ça devrait mourir. J'ai compris la réponse. OK, le compris. roi a euh, posé une question. Et puis, il pose une dernière question et puis on va faire la conclusion. Ah. Oh, oh, ok. Ah. Euh, mon, mon frère, ce que moi je, je veux, hein. il ne faut pas commencer à dire des histoires sans preuve. Ah? C'est la question oui. j'attends. La, la, la, la question, la question. La question Qu est que vous sur vous la à Abyss de Muhammad. c'est Mohamed qui parle ici. Jamie à Remettez mon écran, mon frère. Remettez mon écran. Est-ce que vous pouvez poser mon question On vous demande de poser une question. Mais remettez à mon écran. Vous posez poser une question, vous êtes au bien de prêts écrans. Ah, monsieur le roi. Oui. Des... Mais, Moi aussi, je peux prendre l'écran. Je prenez, peux prendre l'écran aussi. Prenez. Remettez-nous de là. pouvoir gagner aussi en temps. Posez votre question, on va avancer. Remettez euh, mon écran. Je suis là. Remettez mon écran. Je vais, remont, je vais montrer un avis ici. Remettez mon écran. Mais posez votre question. Non, mon, mon, ma question sur mon écran. J'ai une histoire que j'ai préparé pour. Je, je, te, je te donne un avis. Remettez mon écran. Oui, mais vous pouvez paraphraser. Non, vous non, pouvez non, paraphraser, non. on va avancer. Oh, oh, oh, en paraphrasant, c'est là que nous mentons. Comme toi, tu as dit, je suis venu pour mourir. Ou bien envie de mourir. Mission. Non. Écoutez, on Paraphraser ne veut pas dire que vous mentez. Paraphraser ne veut pas dire que vous mentez. Vous pouvez paraphraser. Okay. Okay. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Le roi, je pense que vous pouvez faire la conclusion en cinq minutes. Il va faire la conclusion euh, vous en vous cinq prenez, minutes. Euh, re, Remettez mon écran. Non, j'ai un arrêt. Moi, j'ai une question. J'ai une autre question. Ok. okay. okay. Comme vous n'avez pas de questions, voilà. le roi. Il Comme il n'a pas de deuxième question, pas... question, moi j'ai une autre question. Vous Remettez mon écran. Voilà, voilà, voilà quelqu'un. À qui on demande de poser une question et dit remettez mon écran. Ça dit, paraphraser sa question, il ne peut pas le faire. Il faut qu'on remette son écran. Après, ça vous venez de dire je voulais qu'on remette mon écran, ils n'ont pas mis, je n'ai pas pu poser ma question. Ça dit, quelqu'un qui vient à un échange et qui n'a même pas le niveau requis pour pouvoir résumer quelque chose. Et c'est lui qui dit il dit oui, il ne sait même pas lire la lettre I en arabe. Je pensais que tu allais lire le texte en arabe. Sur la troisième, il pensait que tu allais lire ça en arabe. Tu n'as pas lu ça en arabe, tu as lu ça en français. Donc tu ne connais pas aussi la lettre I en arabe. Et je t'ai dit une fois, ne prends pas de liberté avec l'islam comme tu le fais avec la Bible. Je t'ai dit une fois dans le dernier débat qu'on avait fait, lorsque tu prends le taxi de Kessi, fais attention. Ibn Kessi ne fait que rapporter les avis de ceux qui ont donné des avis. Il ne fait que prendre les avis. Cela ne veut pas dire que tout ce que tu vas on doit prendre, si ça ne va pas avec l'esprit du verset. Je t'ai dit ça plusieurs fois. Mais toi, tu ne fais que pécher par analogie. Même si ce n'est pas vrai, tu prends. Et je vais pour te montrer que c'est que il Je vais te donner un exemple. La voix de la Torah, écrite par Elie tu prends le commentaire, là où Jésus a appelé sa maman Marie, mère. La voix de la Torah dit que c'est parce que Jésus a su que sa mère avait fait la prostitution, elle a voulu la voter. Et comme elle n'a pas pu la voter, elle a accouché, comme Jésus a appris ça, c'est pourquoi il appelait sa maman mère. Tu crois à ce, ce commentaire-là Même si c'est un commentaire, tu crois à ça même si c'est un commentaire juif, tu vas croire à ça Non. Même nous, en tant que musulmans, on ne croit pas à ça parce que ce n'est pas vrai. Marie, ce n'est pas prostituée. Marie n'a jamais, jamais voulu en voter. Donc, ce n'est pas parce qu'Ibou Nkessi a rapporté une parole que ça veut dire que c'est vrai. Parce que lui, il rapporté les paroles de tous ceux qui ont parlé sur un verset. Mais ça ne veut pas dire là, que c'est vrai. Pourquoi vous pêchez toujours par analogie Ma question toi, était la suivante. Comme tu n'as pas répondu, je vais reposer ma question. Ma question était la suivante. On doit croire qui Ma question était la suivante. Tous les imams de l'Afrique et il veut le Je vais prendre le d'accord, je vous demande maintenant est-ce que vous croyez au commentaire des juifs et le commentaire que je vais est-ce que vous croyez à ça, j'ai donné la référence hein? la voix de la Torah écrite par Elimouk, le commentaire sur Jésus a dit, mère il a dit femme il a dit femme il a dit femme, a dit, femme. la voix de la Torah Elimouk il a dit, vous croyez à ça les juifs disent, ça s'appelle ça un, deux je viens. je continue, deux L'Egypte dit Je peux inventer Elimoud, Elimouad, Ouadabat. Mais j'ai donné le livre. J'ai dit la voix de la Torah. J'ai donné le livre. J'ai donné le livre. J'ai dit la voix de la Torah. J'ai donné le livre. Si tu me dis ce monsieur-là, c'est. Mais c'est pas possible. il est athée, ou bien il est imam. Attendez. Attendez. Monsieur le roi. Monsieur le roi. Le roi. Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez la voix de la Torah? Il y a plusieurs voix de la Torah. Plusieurs voix de la Torah. Vous connaissez quelle? Mais c'est-à-dire Oh Oh oh. Elimoune, Elimoune. Il est disciple. Il est athée, il est juif. Il, vous il, n'êtes pas. Euh, Alors, attendez, vous il ne faut, faut pas commencer à donc, inventer de Donc, nom. vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas, n'est-ce pas Non, c'est un comédien, tu me donnes le nom d'un Mais je comédien. pense que, monsieur, mais je pense que si ah, vous êtes civilisé, écoutez-moi, s'il vous plaît. Il ne pas me donner, il il faut pas me donner le, le nom d'un comédien. Écoutez, monsieur, que... écoutez, monsieur, au fait, vous êtes agité pour rien. Et ce que vous faites là, ça ne montre pas ce que vous dites, c'est vrai. Il a donné une référence. Normalement, quand on ne sait pas, on va après on cherche et puis on revient prochainement pour dire ce que tu m'as dit ce n'est pas vrai. Ah, pour voilà cinéma, on fait un départ, les seuls qui posent la question et puis on avance. Les qui posent la question et puis on avance. Oui, oui, tu le pètes, tu le pètes, tu le pètes. Ce sont des commentaires. Chère madame. madame, voilà ce que je vais, voilà ce qu'on va faire. Là, il faut les faire revenir. Je pense que vous nous faites perdre le temps, Monsieur. Est-ce que vous pouvez arrêter Voilà, voilà, avec voilà non, on va avancer. Avec votre permission, voilà ce qu'on va faire. Non, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je devais poser une deuxième question. Mais je constate que le monsieur, sans qu'il il adapte a perdu le débat. Donc, il faut maintenant commencer à faire des enfantillages. Je dis un commentaire rabais, un commentaire juif. Je donne le livre et celui qui a écrit. Tu me dis que je donne ça. C'est pas possible. C'est bon, il est, déjà, il est déjà sonné. Il a Donc, déjà pris son cours de chaos. Donc, quand main, le roi. je pense va faire la conclusion, conclusion. en cinq minutes. Mieux. Il va faire la conclusion en 5 minutes. Voilà. Prochainement, on va prendre d'autres chrétiens, on va échanger avec eux. Donc, s'il te plaît, fais ta conclusion en 5 minutes. Remets mon écran. Remets mon écran. Ok. Ma, ma conclusion dans 5 minutes. Ma conclusion dans 5 minutes, c'est que nous sommes venus parler sur la crucifixion. J'ai prouvé noir sur blanc là où les savants musulmans, arabes qui parlent arabe, qui ont dit que. Jésus est mort, il a fait trois jours et trois nuits, puis il est ressuscité. Ce que tu dis là, ce sont des, des, des histoires. Tu me dis, un savant, tout ça, tout Moi, je te les savants, je t'ai montré. Et les musulmans, ils me fouillent. Pourquoi Puisque je montre les références. Toi, tu parles dans la tête là, des histoires, et puis que tu as lu, que tu as préparé des histoires là, et tu ne montres pas des références. Ce n'est pas sérieux. Moi mon, moi, mon but, je suis venu pour mettre fin aux mensonges de l'islam. Jésus-Christ est mort, il y avait des témoins. La crucifixion de Jésus, nous parlons de ça. Lui-même a témoigné qu'il était mort, les disciples ont témoigné qu'il était mort. On ne va pas prendre le, le commentaire d'un homme qui a vécu six siècles après Jésus, qui n'a jamais été même à Jérusalem, il n'a jamais été même en Israël, un homme qui ne connaît ni lire ni écrit, et puis nous baser sur le témoignage que Jésus-Christ n'était pas mort. Puisque dans le Coran, au Surah 355, on nous dit. Moutawafi, car Jésus-Christ est mort. Et non seulement ça, Ibn Kathir a confirmé ça, Koutoubi a montré ça, Tabari a montré ça, et Ibn Adjar Skalani, ils ont prouvé que Jésus-Christ était mort. Et il a fait trois jours, et puis trois jours, il est ressuscité. Alléluia. Et puis, si vous voulez que je vous montre ça encore plus de frappe, je peux le faire. Et ce que je veux vous démontrer, c'est d'arrêter le mensonge. Aucun musulman en Afrique ne peut faire deux heures avec moi. Même, même dix minutes. S'il fait dix minutes, ce sont des mensonges. Comme le monsieur était en train de mentir que les Juifs, ce sont les, les enfants, et les, les païens, ce sont les, les petits chiens. Je lui ai demandé, il n'a pas su prouver, et lui ne pourra pas le faire. Et aucun musulman. C'est pourtant Allah qui dit que tous les chrétiens, ce sont les, les chiens. Il a dit ça. Allah a dit ça. Sur ad de 176, il a confirmé dans le 5 verset 60 que les justes sont les prochain et les, les, les petits chats. Et finalement, vous avez fui. Le débat devrait faire deux heures, mais, mais voilà, nous sommes à 1h24 et vous, vous êtes en deux vous, vous, vous ne pouvez pas lutter avec moi. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et puis gagner. C'est la vérité, la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il est venu et il a prêché la parole partout. Et il nous a dit que cet évangile du Rome sera prêché à toutes les nations du monde. Et Jésus-Christ, de son vivant, lorsqu'il était vivant, il est parti prêcher aux païens. Il était parti dans la Galilée de jean Matthieu, chapitre 4. Là, c'est au Liban. Il est parti chez les Libanais. Il a prêché. Il est parti en Syrie. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16. Là, on dit que Jésus était arrivé dans le territoire des Tyr et Sidon, et, de Sidon, et de, dans le territoire de César et de Philippe. C'est en Syrie. Il a prêché aux Syriens. Il a prêché l'évangile en Jordanie, Marc, au chapitre 5 à Genézareth, c'est en Jordanie. Il a prêché. Il a fait même un miracle à un païen, celui qu'on appelait Légion. Il dormait dans des cimetières. On l'appelait Légion. Ce n'était pas un juif. C'était un Jordanien. Jésus est parti là-bas. Il a fait le miracle. Il a donné le miracle à cet homme-là. Puis cet homme-là, c'était un fils d'Abraham. Et puis, il a vécu. Et c'était le premier apôtre de Jésus qui était un païen. Il n'était pas juif. Mar Marc, au chapitre 5, et, et mon numéro est là faites circuler mon numéro L Roy, frère le roi 0027 66 80 so, euh, euh, 77 euh, 05 si vous m'appelez, on va parler plus le premier apôtre que Jésus a envoyé là, dit va prêcher, c'était un homme de la Jordanie c'est dans Marc au chapitre 5 c'était un païen et Jésus lui a donné le miracle Maintenant, il ne faut pas dire que eh, le miracle, c'est pour les, les enfants d'Israël, ce n'est pas pour les petits chats. Là, c'est calomnier Jésus, c'est un mensonge. Je suis là pour mettre okay. un mensonge de l'Israël. Merci beaucoup, le roi. Merci beaucoup, le roi. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, dès le début, on remercie tous ceux qui ont partagé également la vidéo. On demande à tout le monde de s'abonner massivement aux différents comptes. Voilà, à savoir. Cheikh Adam officiel sur Facebook Cheikh Adam officiel sur Youtube Cheikh Adam officiel sur TikTok Cool le barbu officiel Facebook Et photo de l'islam Sur Facebook également Donc euh, on demande à tout le monde De vraiment partager, de vraiment s'abonner Parce que le meilleur reste à venir On a vraiment besoin des chrétiens Qui veulent échanger dans la discipline Dans le respect, la courtoisie La fraternité Parce que cette émission là on appelle ça le face à face. Vous pouvez être des chrétiens, vous pouvez nous contacter, vous allez échanger. Vous pouvez être des musulmans, vous allez nous contacter, on va vous faire passer. Et l'émission ça va très bien se passer si on est vraiment discipliné, comme je l'ai dit. Il y a un chrétien qui, a, qui est dans la file de, de l'attente qui ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, s'il y a un autre chrétien qui croit que Jésus-Christ est Dieu, qui est bien, qui peut bien disposer à échanger, il sera le bienvenu. Donc, coule le barbu, vous avez cinq minutes. Pour la conclusion, euh, vous voyez déjà, vous constatez que des contradictions quand le frère Laurent prend la parole. Et déjà, si on pense, si celui-là devait aller représenter toute la France du Sud à une compétition intellectuelle, il va faire jouer tout ce, beau, tout ce beau pays là parce que son niveau est vraiment tellement bas que tellement son niveau est bas que tout ce qui peut sortir de sa bouche. C'est menteur, c'est menteur, pour vos musulmans, alors qu'ils ne disposent même pas des sources qui font l'unanimité en islam. Comment quelqu'un peut être aussi nul C'est-à-dire, lorsque vous voulez dire quelque chose qui est vrai, vous devez disposer des sources qui font l'unanimité sur les musulmans. Vous partez prendre des sources où il y a des divergences, où, où on a prouvé, que ce n'est pas vrai, c'est ce que vous partez prendre. Vous savez, quand vous ouvrez un livre et que vous lisez le livre, même si vous portez des lunettes, ce que vous voulez voir, ce que vous allez voir. Si vous voulez voir ma, même si j'ai écrit ton, vous allez voir mal. Même si vous portez des lunettes. Et c'est ce qui est le cas de ce frère. Il lit les livres des musulmans, mais il ne comprend rien. Parce que lui-même ne comprend même pas la Bible. Et d'ailleurs, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. De, parce que vous dites, le savon du Jésus, moi, trois jours et trois nuits. Je vous ai dit, qu'il a fait qu'il rapportait ce que les gens ont dit. C'est pourquoi ouais, il dit, il bouddhicha a dit. Donc c'est lui qui est en train de parler. Quand j'ai dit, Mosul a dit, c'est moi il parle. Dit, dit, bon, c'est ce que je vous dis tout à l'heure Vous avez une carence intellectuelle biblique et coranique. Vous ne maîtrisez rien. Il a rapporté des propos et les propos qu'il rapporte ne sont pas en accord avec l'esprit coranique parce qu'elle a dit qu'il a élevé vers lui. Allah n'a pas dit qu'il a tué. Donc ça, ça devient déjà faux. C'est un rapport, mais le rapport n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi vous arrivez à... que Je vous ai dit, les juifs disent que Jésus-Christ là, c'est un enfant bâtard. Vous croyez à ça? C'est un commentaire juif. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Les gens disent que Marie s'est procédée pour voir Jésus. Vous croyez à ça? C'est le commentaire juif? Quand on lui dit non, vous êtes en train de parler père-mère. On cite des documents qui sont là, mais vous faites comme vous n'entendez pas. Et pour que ce que vous dites soit vrai, prouvez-nous que Jésus a fait fait mort trois jours et trois nuits sur la base de Matthieu chapitre 12, verset 40. Trois jours, trois nuits, pour qu'il soit mort. Matthieu 12, verset 40, c'est un ainsi pour tous les chrétiens. Vous n'avez jamais trouvé. Parce que ça ne fait pas trois jours, ça ne fait pas trois nuits. Le verset n'est pas complet. C'est-à-dire que l'accomplissement n'est pas complet. Chose qui est fausse. Et quand vous dites, on a cité des versets. Luc 24, que vous avez cité, que Jésus est mort là. Donnez l'équivalent dans l'Ancien Testament. Nulle part dans l'Ancien Testament, le verset a tout son équivalent. C'est un faux verset, ce n'est pas vrai. Vous n'allez jamais trouver l'équivalent de ce verset dans l'Ancien Testament. Donc ne racontez, pas, ne racontez pas des choses qui sont fausses. Et puis vous dites que le débat devait faire deux heures. Qui a dit que le débat devait faire deux heures C'est un mensonge. Regardez comment vous mentez ceux qui vous suivent. On est convenu qu'on allait faire de, euh, 15 minutes, 15 minutes, on allait faire 5 minutes, 5 minutes, 2 fois 10 minutes. Qui a dit que débat devait faire deux heures du temps Qui a dit ça ici Regardez comment vous mentez. On est convenu avec le modérateur. Le débat ne devait même pas faire deux heures. Le débat devait faire tout au plus 1 heure 30 ou 1h40. C'est malheureux de voir un chrétien s'exprimer comme ça. Alors nous avons prouvé clairement que Jésus-Christ n'est pas mort. Et le frère a été incapable de répondre à nos questions pour prouver que jésus est mort. jean chapitre 9, verset 31, il n'a pas répondu. Si Jésus est mort, il est pécheur, il n'a pas répondu. Deux, Galates 3, 13. Jésus a maudit s'il est mort. Il n'a pas répondu à la question parce qu'il sait. Mais pourquoi il ne répond pas aux questions Il a fait toutes les questions que je lui ai posées. Si Jésus est mort. Pour... Et maintenant, il dit Non, ça va savoir si Jésus est d'abord mort. Mais il est mort pourquoi Il est mort pour péché, non S'il si est mort, pourquoi les femmes qui étaient contentes ne font-on pas avec douleur Pourquoi les hommes qui étaient contents que travaillent à la sueur de leur front Il a été incapable de répondre à toutes ces questions. Il n'a même pas pu prouver, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est mort selon sa propre vie. Et il va laisser rabat. Mais d'abord, vous oubliez que Mohammed a dit ceci. Donnez-moi un seul hadith du prophète Mohamed où il dit Jésus est mort. Ça n'existe nulle part. À moins que ça ne soit un hadith qui est inventé. Parce que Mohamed a dit ceci, Jésus va revenir. Et quand il va revenir, il va briser la croix qui représente le christianisme. Il va faire quoi Il va tuer le pauvre. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va s'orienter vers les musulmans. Il va prier dans la même mosquée avec les musulmans. Il va mourir avec les musulmans. Il sera raté avec les musulmans. Et au jour de la résurrection, il va ressusciter avec les musulmans. C'est la preuve que c'est les musulmans qui iront au paradis et non les chrétiens. Quand il brise la croix, ça veut dire que tous les chrétiens iront en enfer Sans exception, en enfer, fait sans exception, sauf ceux qui vont croire en lui lorsqu'il va revenir, tel que Surah 4, verset 159 le dit, ceux qui vont croire en lui avant le dernier instant. Et donc, les musulmans ont le salué calmement et le frère a été incapable de répondre aux questions que je lui ai posées jusqu'à la fin. Il n'a fait que les survolé. survoler, il a été incapable de donner des sources pour prouver ce qu'il dit. Et les autres dans le courant, malheureusement, il ne maîtrise rien. Il ne fait que chaque fois qu manifester son ignorance, nous sommes désolés. Désolés vraiment pour tout ce désagrément qu'il a provoqué tout au long du direct. On espère qu'il va se ressaisir et qu'avec le temps, il pourra mieux comprendre et mieux se disposer pouvoir, n'est-ce pas, échanger dans les légende et les débats. En fait que nous vous remercions, partagez massivement sur toutes les pages que nous vous avons dit. C'est la famille, les chrétiens, les musulmans, c'est la famille. Même souvent le débat, il est chaud, mais on reste toujours unis pour la part. Vive l'Islam, vive toute la communauté sur la terre et vive tout ce beau monde. Assalamu alaikum wa wa Ok. Merci beaucoup à Koul le Barbu. Merci beaucoup à le roi et merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Donc, euh, on est vraiment désolé pour ce désagrément parce qu'on on s'y attendait pas. Et voilà, ce sont les aléas du direct. Donc, prochainement, on va essayer de faire attention. Euh, on va éviter certaines personnes, comme on l'a dit. Donc, euh, on espère que ça va très bien se passer. Vous pouvez vous abonner aux différents comptes dont nous avons parlé. Et également, il y a un prochain débat qui se prépare. Inch'Allah, on va vous donner les nouvelles dans l'avenir. Et en même temps, on vous dit chaque samedi, on est aux deux plateaux. Ici, pour l'appel et le rappel, 16h-18h. Tous ceux qui sont aux alentours de Cocody, aux alentours d'Abidjan, vous pouvez venir 16h-18h en face de Sokossé, 16h-18h. Et chaque dimanche, 16h-18h, nous sommes également en face de Sokossé, toujours le même endroit. Tous les chrétiens, vous pouvez venir. Tous les musulmans, également, vous pouvez venir. Et venez, on va faire la rupture collective ensemble. Et n'oubliez pas également que nous sommes à Adjamé, également aussi, avec Paul Le Babi, bien sûr. Au niveau d'Adjameh, parfois à Saint-Michel, pour le message universel de l'islam. Donc, euh, vive l'islam, vive la dawa, vive les musulmans de l'univers. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous fasse des musulmans pieux et puis sincères. J'espère également que tout le monde vous avez vraiment noté et vous avez vraiment, ça a vraiment été vraiment bénéfique et utile également pour vous. Donc, euh, sur ce, rendez-vous à la 2. La 2, c'est ici ce TikTok. Rejoignez-vous, rejoignez-vous rapidement, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.